Ok merci euh, je vous remercie de, de m'avoir invité, c'est c'est très on peut dire c'est génial hein. de, et bien sûr que ici bon, je veux dire dans, dans mon pays on n'a pas cette exposure si on peut si on peut servir du terme à à Python Python est très très utilisé très peu utilisé dans mon pays donc euh, euh, comparé à, au, au, à tous les gens qui, qui sont ici, je m'excuse d'avance des erreurs euh, qui peuvent survenir de mon présentation. Donc, euh, n'hésitez pas à me boucher. Et, et si je ne me trompe pas, Monsieur Mock euh, de Bureau, vous êtes euh, le président de la FAI C'est exact. Ah, enfin, ok, ok. Bon, juste euh, pour. Ok. Bon, euh, avant de commencer, je présente un peu bon, notre user group à nous ici à Lille-Maurice. Je suis un des, des... Vous pouvez voir mon écran Tout va bien, tu, tu peux continuer. Euh... Ok, ok, ok, okay. c'est bon. Bon, euh, je suis un des membres organisateurs du user group de Python de Lille-Maurice. Lille-Maurice qui est, qui est une île très... Bon, euh, euh, qui se situe dans l'océan indien, une très petite île à côté de La Réunion et, et un peu près de Mayotte, donc euh, département, département français. Donc, euh, euh, ça, c'est un tweet d'un certain monsieur Victor Issiné, je, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui, on donc, le connaît bien, Victor. Ah, ouais. Bon, ça et ben, on, on, on, on organise des sessions tant bien que mal dans notre pays et ici on parle l'anglais et le français mais notre langue maternelle c'est le créole donc qui est tout proche du français et le français ça on l'apprend à l'école c'est obligatoire comme, comme l'anglais et bon ça et sinon je suis aussi un des membres fondateurs de Flaucoin plus con, euh, la première édition qui était un euh, MVP, euh, on peut dire un prototype. Euh, la première édition, c'était l'an passé, en 2020. Et bon, on a eu, on a eu beaucoup de talks euh, de des gens en place, euh, comme euh, David, euh, bon, comme M. Adrien, David Bongol et aussi de Philippe Jones, mais aussi de, de, de, de, de oh, c'était le troisième, de M. Dustin Ingram, etc., etc., bon, beaucoup de, de, de talk uh, flask, c'était en termes de content, en termes de speakers, c'était bien passé, et on peut dire que c'est pour, et sinon, c'est pour ça que vous pouvez voir notre logo ici, un des membres organisateurs et aussi fondateurs. Bon, et aussi, bien sûr, dans le Board of Reviewers, nous avons eu deux personnes de notre île, ici, là, uh, tous, tous deux, des Français qui ont plus de dix de, de ans d'expérience en Python. Donc, ça, c'est un peu, un peu, un peu, un peu moi, <rire> un peu sur notre réseau propre. Et bon, on peut commencer. Bon. Je mets le. Et... Oui, bon. Euh, donc, euh, Flask Shopio euh, et le, le, le titre du, de la présentation est Flaske Flask. Bon, la faille, ça c'est un peu notre, notre lien social. Enfin, notre... Je crois que vous avez une copie du slide du slide euh, des slides sur je les upload sur BBB mais je ne sais pas où exactement cela apparaît bon, si vous voulez suivre en même temps et concernant moi je suis en freelance Python où on peut dire à son propre compte euh, j'ai mon bureau à l'île Maurice ça c'est un peu sur sur moi et bon je remercie Monsieur Julien de m'avoir invité c'est un grand honneur de d'être de, de, présent ici et bon, flasquer, flasque, vous pouvez me demander mais ça veut bien, ça veut quoi dire flasquer, bon euh, vous pouvez voir les références euh, à la fin du, du slide, normalement un flasque, flasque, si je peux le prononcer ainsi, c'est une paire à repasser d'une forme particulière que voilà, donc euh, Flasker veut dire repasser avec le flask, repasser avec une paire à replacer. Donc, flasquer, flask, j'ai voulu dire que, parce que dans champion, en fait, on utilise flask, mais on contourne beaucoup des, des, des limitations de, de flask. Pas vraiment des limitations, mais la façon traditionnelle de concevoir une application flask. On a, on a fait des, ce n'est pas recherche, mais on a dû fouiller beaucoup pour pouvoir avoir le résultat qu'on a, qu'on a voulu. Et une expression anglaise, si je peux m'en servir, c'est bending flask. C'est, on va dans ce truc, mais c'est vraiment mouler flask à sa façon et avec Shopio. Et un peu le but de Shopio, c'est de faire des grands projets. Quand je veux dire des grands projets, c'est vraiment des grands, grands, grands projets, mais plus vite. Et aller beaucoup, beaucoup plus vite comparé à, à Servier Flask, Bear Bones, comme on dit, euh, sans rien. Euh, tout, tout naturel. Je ne sais pas comment il y a le mot Servier exactement. Et voici le moteur. Bon, modular web framework, framework built for big, the Linux way. C'est. Une, un framework web modulaire qui est, qui est powered par des modules et qui est conçu pour les grands projets et de Linux, way. ça veut dire que c'est très customizable, bon on peut changer beaucoup de choses si on veut Et vous voyez, voici le lien du projet, on a ça. Là... Et ce web framework a commencé en tant que Inventory manager et ça s'est terminé avec un web framework. Et en somme, si on peut faire un résumé de Shopio, c'est Django avec Flask. Et si vous l'an dernier, il y avait un talk, EuroPython, Django Clone from Scratch with Flask, où, où j'ai expliqué un peu ce que la vision qu'on a. Pour Shopio et comment aussi concevoir le, le, le noyau de Shopio pour avoir les features de, de Django. Quand on utilise Flask, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les avantages de, de Django. Et en utilisant Shopio, on a vraiment une, une, une autre expérience de, de Flask. Si vous la premièrement, c'est que avec euh, Shop.io, on a, on a l'expérience module avec France. Et l'expérience module, c'est l'expérience module, mais pas seulement, c'est tout en termes d'organisation, en termes de beaucoup de choses, comme on va découvrir. Et comme Django a des Shop.io, en plus des, des modules, on a la le concept de box où on peut mettre 4 5 euh, modules 10 modules dans un box et on prend le box on l'envoie à un ami et le box euh, ça ça marche et ça et une chose qu'on manque en place et cela affecte quelquefois l'écosystème c'est que les composants développés et utilisés dans un projet ne sont pas forcément, euh, on ne peut pas prendre ce même composant et l'envoyer le, et à, à un ami. À tous les coups, ça ne, ça ne marche pas. Parce que pourquoi la structure d'un projet Flask d'une personne est différente de, de l'autre personne? Bien sûr, c'est ce un des atouts, c'est un des avantages de, de Flask. Mais parfois, on a des avantages qu'on passe de côté. Exemple, on a un composant qui gère les commentaires pour un projet. Ou on a un composant qui gère les thumbnails pour un projet. Donc, ce même composant, si on le prend, on l'envoie à, à quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un d'autre peut juste prendre le composant, mettre dans son projet et ça marche. Il a un il a un euh, design points ou pour, pour pouvoir traiter les les les, les commentaires ou c'est pas quoi mais le euh, cet échange de modules etc de entre projet à projet ça c'est Shopify vous permet de le faire et, et ce qui est très ce qui démarque un peu Shopify de l'approche classe traditionnelle ce sont les blueprints, oui, mais vous n'avez pas à écrire les codes, les codes blueprints. Normalement, si vous allez dans la documentation Flask, vous allez voir que les modules Flask, euh, les blueprints en Flask sont plug-and-play. Plug and mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vrai, parce que premièrement, vous devez définir les, les blueprints, qui est logique, mais vous devez aussi register les blueprints. Vous définissez les blueprints et vous, euh, vous devez euh, enregistrer les blueprints. Et cet enregistrement de blueprints, à chaque fois que je faisais des projets Plus, c'est ce qui me fatiguait. Ben à chaque fois on doit refaire la même chose. Bon, Plus ne peut pas. Bon. Mais avec Shopio, on a l'occasion de faire des, d'avoir des, des, des, des modules qui vous vous faites euh, couper coller et ça marche. Vous n'avez pas à, à, à, se, à, à vous n'avez pas à, à casser la tête bon blueprints register pas register ou quelque chose comme ça bon ça et je pense que c'est un des c'est un des choses un des features de Shopify qui m'a valu ce talk aujourd'hui bon merci Monsieur Julien et on a aussi avec Shop.io un euh, manage.py. Bon, beaucoup de projets Flosk, ils ajoutent un manage.py, mais on a Python manage.py run server avec Flosk, avec Shop.io, qui est comme Django. On a aussi avec Shop.io, par exemple, la commande collect statique. Bon, euh, quelqu'un déjà et je peux poser une question. Quelqu'un a déjà travaillé avec Django. Ici, là, quelqu'un dans l'assistance bon. Tout, tout le monde. OK. C'est OK. Donc, vous pouvez suivre ce que je, je vais dire. OK. Oui, bon. Tout comme Django, nous avons un statique. C'est que. Dans chaque module, vous avez vos assets. Et puis, en dernier lieu, vous pouvez, vous pouvez passer une commande qui collecte tous les static assets, le met dans un folder. On peut s'en servir dans Apache, par exemple. Et bon, Shop.io euh, implémente ce commande là aussi. Vous avez tous vos assets. C'est comme Django en soi. Et, et bien sûr, euh, on a une fonction GetStatic qui permet qu'une fois en, en mode production, il euh, recherche les assets dans, dans le static folder. Et je dois dire que Shopio est en, est en constante évolution. Bon, on essaie de l'améliorer et encore et encore. Bon, ça c'est un euh, module euh, Shopio. Un module Shopio de base, on a notre view, on a notre modèle, on a notre forme et info.json qui contient des informations concernant l'auteur, etc. Et le template, le folder templates, mais aussi on a quelques, on a trois, trois, on a deux fichiers optionnels et le static folder est aussi optionnel. Bon, quelques, quelques. Quelques, on a aussi ajouté quelques features euh, que ça peut être utile. Normalement, dans global.py, on a ce dictionary qu'on qu appelle available everywhere et si vous mettez par exemple X ici de tous vos templates, où que vous soyez où que vous l'utilisez dans votre application Floss, si vous faites, euh, si vous, si vous faites apparaître le valeur de X, vous allez l'avoir. Pas besoin de passer le variable dans un, dans un render template pour l'avoir. Donc, on a automatique. Ça, c'est un feature à ne pas en abuser parce que parce que c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est très cool, mais vous devez bien, bien, euh, bon, ne pas en abuser. Et aussi, vous avez. Uh, Upload.py qui vous permet de faire votre uh, database uh, seeding. Uh, bon, si vous avez des, des trucs à upload uh, dans uh, votre DB avant que l'application... Pour la première fois, on, on, on démarre l'application. Pour, pour la première fois, on, bon, on run, on, on démarre l'application. Donc, vous passez with app.appcontext uh, et vous, met, vous mettez votre, votre code uh, à mettre. Mais c'est une façon euh, très très pratique de, de upload ce que vous avez à uploader. En somme, euh, pre-populate euh, vos databases. Et normalement, un nouveau projet Shopio, tout comme Django, vous avez quelques trucs qui sont déjà faits. Avec Shopio aussi, vous avez quelques trucs qui sont déjà faits. Donc, euh, ça c'est par exemple, vous avez euh, chaque projet Shopio est fourni avec euh, les fictuoses PyTest. Euh, pour, qui, qui sont déjà, déjà faits pour, pour un projet champion vous avez, euh, par exemple, euh, euh, des, le, euh, par exemple, login, logout, euh, les features, les test, est déjà intégré, etc. Vous avez le DB, etc. Afin que si, si vous voulez euh, tester, écrire vos codes test, vous n'avez vous pas à écrire votre, com votre compte test. Vous avez quelques, quelques trucs de base déjà inclus. Et vous avez aussi les documentations, la documentation, euh, une configuration Sphinx. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire, mais ça aide. Et aussi une, une, une un reminder, un, un rappel à ne pas oublier et les tests et, les, et la documentation. Et normalement, un projet Shopio, Uh, C'est un peu comme ça, on, on installe shop.io et puis on fait shop.io new blog et puis on entre uh, dans blog slash blog et on fait ça. Uh, le, le, la commande initialize, uh, bon, ça uh, initialise le database et run debug. Normalement, shop.io, normalement on peut utiliser, utiliser, on, on, a, on a fait un choix avec shop.io. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser d'autres euh, euh, OAM ou d'autres euh, euh, DB, etc. Mais on a donné SQL Alchemy euh, euh, une place primordiale dans Shopio. SQL Alchemy en tant qu'OAM, bon. Et si, si on, en termes d'OAM, de, de dans le monde, je veux dire de OAM, SQL Alchemy est un excellent choix. Et le créateur de Florence il a aussi écrit un article qui, qui s'appelle euh, SQL Alchemy est euh, New. Il explique dans cet article un peu comment SQL Alchemy diffère d'une implémentation typique de Bon, C'est quelque chose de bien fait. Et euh, SQL Alchemy supporte beaucoup de databases, etc. Mais si vous voulez, si vous voulez utiliser quelque chose d'autre, bon, vous avez écrit à vos propres commandes. Bon, ça c'est. Bon. Maintenant, euh, avant que qu'on qu passe à, à des démos, démos, démonites, c'est plus juste un. Euh... Une petite, euh, juste une petite juste une petite comparaison champion euh, on a aussi mis euh, un, un, un composant mail Flask euh, pas plus mail en tout cas mais Flask Mailer je crois ou mail. Même. je dois regarder mais pour mail on a aussi le dashboard avec Flask euh, euh, Admin et ce, ce qu'on manque dans Shopify, ce sont les packages. Et on a fait des tests pour les packages. Je veux dire des packages installés, le module que vous vous en servez, vous l'utilisez, euh, vous, vous l'upload sur PyPy et oui, quelqu'un d'autre peut le PIP install. On a fait des tests, on a juste à rectifier quelques trucs. Et bon. et aussi, on a, on a un P.O. Uh, un pull request qui est upcoming. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un framework qui s'appelle Masonite, mais le commande Roots de Masonite, bon, cela vient dans Shopio avec uh, uh, uh, dans un des ces deux pull request. Et bon. Normalement, un Shopio, ça, c'est un package. Mais je vais juste vous montrer une application Shopify normalement, ça vient un peu en ce sens. Vous avez votre, euh, votre, euh, vos modu votre module. Vos modules, ce qui est dans le folder modules. Et vous avez vos boxers ou vos, vos modules. Par exemple, le source est, est un module. Et dans un box, vous pouvez avoir plusieurs modules. Et ce module, par exemple, si vous copiez paste, vous le mettez ici. Donc, euh, il marchera. Bon, pas de pas de différence. Ou si vous prenez resource, vous mettez là-bas. Ça marche encore, il n'y a pas de différence, mais juste. Euh, juste, euh, c'est c'est, pour l'organisation du, du code, on peut dire. Et aussi, Shop.io euh, vous livre clé en main, une application Floss qui est très avancée. Dans votre application Floss, vous n'aurez pas de main et de init, etc. Ça, c'est juste le paquet. Et par exemple. Euh, Qu'est ce que je veux dire par une assez une. une euh, par exemple. Euh, on a chaque application, chaque application Shopio vient avec le factory pattern déjà implémenté. Le factory pattern déjà implémenté. Et aussi avec des différents profils de configuration autant que vous que vous voulez. Bon, vous utilisez. Bon, ça c'est, mais on, on va voir concrètement, et d'ailleurs, si vous voulez, bon, faisons une, une, une démonstration de de Shokyo. De, de Bon, je crée juste une euh, un environnement virtuel. Normalement, si on fait stop new, en attendant que l'environnement virtuel ça ça vient, ça, c'est c'est venu. Voilà. Normalement, avec Shopio, on a, par exemple, si, comme dans le, dans le README, vous faites uh, Shopio New Blog, donc uh, vous aurez ce file ici, uh, ce, ce fichier ici, blog, et si vous allez à l'intérieur, donc uh, vous avez ces, ces, ces Déjà, déjà un écrit pour vous. Bon, ça et aussi vous avez, vous avez l'application elle-même ici. Et ici c'est votre c'est ici. C'est en somme un Django clone, mais il a des, des, des. On manque juste le pip installable, les modules pip installable. Et, et c'est plus, plus ou moins. On a des, des features. Si, si entre temps que ça s'installe, si quelqu'un a des questions entre temps, Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok. okay. Et par exemple, okay. Et pendant ta présentation, effectivement, comme disait Julia, il y a déjà des PR qui seront à review. <rire> oh. <rire> Oui, et, et je crois que nous, peut-être, une, une application qui s'appelle ArtPyre. Ok. Donc, et on, on suit la, docum euh, le, la documentation. Donc. Ah, ça, c'est... Vous savez pourquoi cette erreur? Parce que c'est c'est un bug de force SQL Alchemy. Euh, on va installer SQL Alchemy. Uh, than... C'est un bug tout récent. dans la version... Vous savez comment installer un, une version d'une librairie qui est moins, moins de 1.4 Comme c'est comme ça. Tu peux utiliser le pip install le, ton produit égal égal une version ou inférieure à. Ouais, bah comme tu l'as fait, oui. Mais par contre, il faut que tu le mettes sous Windows tu seras obligé de le mettre entre guillemets. Parce que ça ne fonctionnera pas sinon. C'est juste ce. Normalement, dans, dans ce... dans, Sur le GitHub, on a, on, a, on a déjà fixé. OK. Mais. Et... Utilise des guillemets, hein, comme je te dis. Sinon, sinon, il va interpréter le, ah, le ah, chevron ah, et, comme. Et, et... Ouais. Il va interpréter le chevron comme de l'entrée d'input, en fait. Okay. Uh, C'est parce que dans SQL Alchemy, ils ont, je crois qu'ils devaient changer un string, quelque chose, quelque part. Mais dans la version 1.4, SQL Alchemy a mis le string comme immutable. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons le commande Initialize, bon ça crée le si, si jamais c'est si bon, après le déjeuner c'est Avast qui qui bon il est un peu il n'est pas très poli il ne demande pas la permission Normalement, le DB, vous, vous, vous changez dans le, hein, est-ce que la or Ah oui, hein, on utilise le Flask, comme MyGrid. Et nous avons aussi la documentation, la documentation. On a assez détaillé pas mal de choses, ce n'est pas la documentation la plus parfaite au monde, mais on a, dé, on a détaillé beaucoup de, de trucs. Euh, beaucoup de trucs, euh, par exemple, euh, les, pour command, command line et aussi comment, comment, comment gérer les, les, les, les assets. Euh, les assets, euh, et aussi concernant les modules, les modules, c'est assez, c'est assez, il y a des trucs euh, là-dessus. Ça, ah, ok. On a fini. Ok, Python, euh, manage.py. On a run debug. C'est une application Flosk, comme toute application Flosk, mais juste, euh, vous avez des, des avantages. Par exemple, si j'ouvre euh, notre euh, cher ami, le, notre cher fichier qu'on a, qu a fait, qu'on a, qu'on qu qu vient de... Ok, ça c'est l'application Flask qui, qui a run. Et, bon, vu que, vu, vu que c'est intégré avec Flask Admin, etc., bon, vous, avez, vous aurez, vous aurez des, des, si vous allez à slash Admin, vous aurez Flask Admin. Mais, juste un peu le concernant la structure du projet qu'on a, qu a sous la main, vous avez, vous avez le fichier, vous avez ici, sous le fichier main, vous avez ces trucs-là. Et puis, dans ce fichier ici, vous avez votre application, vous avez votre app.py, vous avez votre wsgi.py, votre manage.py, votre... Euh, config.py, votre instance, slash config. Et vous avez aussi votre config.json. Le config.json, ici, dépendant de la configura des configurations que, que vous avez ici, dépendant des configurations que vous avez ici. Par exemple, vous avez une, laissez-moi grandir l'écran. Accordiez le, le fond. Okay. Vous avez plusieurs, plusieurs configurations, hein, par exemple une pour production, un, une autre pour développement, une autre pour testing, et puis vous, avez, vous, le, vous les mettez ici et dans config.json, vous changez d'environnement de, selon votre. Environnement, bien sûr. Pas la peine de mettre Environnement pour testing. Ça, c ce n'est pas ce n'est pas la peine. Quand on l'utilise seulement pour test. Si, si vous faites euh, Python, euh, euh, si, si vous Python-M-Pytest. -m les tests vont run. Mais vous utilisez Shop.io, si vous savez, à faire une application qui est vraiment grande. Peut-être que vous allez dire, bon, ça ne vaut pas la peine pour les applications simples, mais si l'application est grande, toutes ces configurations, euh, ces configurations aident. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Maintenant, vous me dites, ben est-ce que quelque chose qui marche en production avec ça ou c'est juste quelque chose de... de j'ai ce, ce projet. C'est une euh, démo de champion de, de C'est un site euh, que, que j'ai fait. Bon, c'est euh, euh, okay, un site euh, qui, qui manque. C'est c'est okay. un site project, un hobby project ou par exemple si vous avez des vous devez euh, expliquer quelqu'un cryptographie avec un Python, euh, pourquoi réécrire un article quand vous pouvez chercher des, des articles et les compiler. Vous pouvez même écrire des cours avec euh, ce type euh, ce type. Euh, par exemple, euh, vous pouvez avoir des sections et des des, des, des sections et des liens. Comme ça, quelqu'un peut, euh, et vous mettez les, les articles euh, en ordre incrémental de complexité, excusez mon langage, mais euh, les plus faciles, puis les plus difficiles, et quelqu'un en lisant tous les articles, arrive à, arrive à la fin du, du, du cours. Donc, euh, il, sait, euh, il a une certaine connaissance de certains sujets. Bon, C'est un peu, peu l'idée. Bon, je peux faire le link sur, sur le BBB. C'est un un, une app qui, qui marche, vous pouvez l'essayer. Donc, c'est une app Shopify qui, qui marche. Il y a aussi un autre app, mais ça, c'est vu qu'on ne fait pas les choses from scratch, mais c'est juste qu'on, qu qu Et euh, juste avant de terminer, avant de terminer, juste uh, on crée un nouveau un nouveau module uh, Python uh, manage deployer dans le Uh, on, on a le commande historable uh, tout comme Django. Bon. Ok. Maintenant, on va voir si le module uh, est marché. C'était. OK, maintenant, c'est vraiment à vous de hein, customiser le, le le endpoint, mais c'est. Si, si on voit ce qui a été créé, on va, on va dans module. On va dans... et voici de, de bureaux, on va dans le view.py. Bon, le view.py retourne le string qu'il a dans le info.json, dans le info.json, display string de bureau. Mais vous n'avez pas à utiliser info.json, mais c'est juste... Euh, c'est juste que... Euh, Shopio utilise euh, le module Help pour vous donner des fonctionnalités, des, des shortcuts, etc. Mais vous pouvez utiliser tout, tout module Flask euh, normal comme, comme, comme vous avez l'habitude. Et Shopio, euh, euh, on a avec Shopio des euh, Plask WTF, euh, quelques modules de, de base. Mais vu que je sais que la paille a fait son site euh, avec un euh, avec un euh, Je voudrais juste une, une certaine conseil. Est ce que. Euh, avec on met on, on liste les installations. Et l'utilisateur peut modifier le code source. Et, bon, vraiment, ça peut-être, après, vous pouvez me l'envoyer. Et, euh, ouais, bon, maintenant, j'ai terminé. Et, bon, il y a, il y a bon, on, on a fait une module et, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Par exemple, le form.py, cela utilise un, bon, ou le Models.py, les, les modules que vous, que vous que, comme vous avez l'habitude par exemple le host.py, par exemple c'est une module que shopio vient, vient avec par défaut si vous voyez le View.py, bon le peu de modèle bon, vous avez une idée de comment ça marche etc et aussi vous avez le, le, le, le shopio API que, qui est qui est au parc à l'utilisateur ça veut dire qu il, qu il, que que c'est que s'est intégré dans le, dans le paquet. Juste ce bout-là, vous ne pouvez pas customiser, mais il donne des, des avantages comme le piqué modèle, qui est juste euh, un classe euh, pour que vous n'ayez pas à utiliser le ID et aussi vous avez le euh, save, update, delete, etc. Mais des trucs comme ça, Shopiodot API vient avec des. la vie. Mais ensuite, je Alors, tu me demandes s'il y a des questions, c'est ça Ouais. Oui, parce que ça, ça, ça a coupé un petit moment, donc euh, excuse-moi. Donc, effectivement, oui, il y a une question euh, ouais. qui, qui va certainement en ouvrir plusieurs chez toi. Euh, du coup, quand on regarde le travail qui a été accompli euh, pour reproduire, j'ai presque envie de dire quasi fidèlement, la mécanique de scaffolding de Django, pourquoi ne pas être parti de Django Ok parce que moi moi pourquoi j'ai choisi Flask? J'allais choisir Django. OK. Mais malheureusement, Django pas compatible avec SQL Alchemy. Bon, tant que j'ai vu, pas Alchemy qui est malheureusement qui ne donne malheureusement pas le choix de déclarer ses modèles en SQL Alchemy. Donc c'est un peu pour, pour, pour cela. Et deuxièmement, à un certain moment, un certain moment, les utilisateurs de Django, ils veulent quelque chose qui leur permette de tirer avantage de, de, de, de, de SQL euh, à fond. Je, je vais vous donner une... une... Euh, euh, euh, je, je dis euh, euh, n'ayez pas peur. Cette question me vient toujours. Euh, mais pourquoi n'avoir pas utilisé Django Donc euh, je vais vous répondre comme j'avais l'habitude de faire. Euh, Quelqu'un qui s'appelle Charles Liefer. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui euh, Django Ok. Ce gars, cette personne-là, c'est le créateur de de de l'ORM Charlie Fair est un est un utilisateur très avancé de de Django. De Django. Il a expliqué pourquoi il a et qu'il a, a il a conçu l'ORM oui C'est parce qu'il manquait quelque chose à à à l'ORM de Django. OK. OK. Vous voyez, I, uh, OK. At the same time, non, il n'est pas, il est un, un utilisateur vétéran de SQL. OK. Et il n'aimait pas trop le, le, uh -huh. OK. Donc euh, il a ses, ses dents avec euh, SQL Alchemy mais du coup, en tant que vas -y, vas -y, Oui. Je suis vas abrégé, vas-y, vas Oui, donc euh, le Django ORM, bon, c'est bon mais mais mais ce ce donne l'avantage de utiliser SQL Alchemy avec euh, Django. Ça c'est un. Mais deuxièmement, chose plus importante, on peut aller beaucoup plus que Django. On peut vraiment customiser le projet à hein, un certain point qu'on ne peut pas faire avec Django. Par exemple, le app.py que, que Shopio fournit, le app.py, Shopio fournit son mécanisme dans l'app.py, son mécanisme de module, etc. Donc, euh, vous êtes vraiment, vous pouvez vraiment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus... Plus, plus, plus loin. Et si vous permettez, je vais vous donner euh, une euh, illustration de ce que je vais dire. Ce que je vais dire. On oui, ne si vous... t'entend plus très bien, Abdour. Quand je montrais Charlie Faire. Tu peux répéter ta dernière phrase, s'il te plaît. Ok. Bon. Mmh. Abdoua ouais, ouais, ouais. euh, je recherche. Oh. Non, je, je vous disais que le temps que ça a l de, de, de, de de continuer votre question. À part celle-ci, euh, il n'y avait pas d'autres questions. Euh, mais par contre, ça pourrait être intéressant euh, après mmh. les présentations d'en discuter plus en, en amont avec les membres s'ils le souhaitent. Donc, euh, du coup, si tu as fini ta présentation, euh, n'hésite pas à nous le signaler. Ok, okay. Je, je montre juste ce dernier, ce dernier truc et puis c'est fini. Juste ce dernier truc. Pour, pourquoi pourquoi un tel. Quel, pourquoi quelque chose de comme ça Mais pourquoi ne pas utiliser Django Hein, c'est pour SQL Alchemy. Et c'est OK. Ce monsieur-là, ce monsieur-là qui s'appelle Yach Nila partie c'est le premier employé de Pinterest. Le premier employé de Pinterest. Et quelqu'un l'a demandé. Euh, c'est quoi Pinterest utilise un, le, un Heavily Modified Django. Mais c'est quoi ça, un Heavily Modified Django? Et en somme, c'est euh, le heavily modified Django, c'est Flosk. C'est une application Flosk qu'il utilise. Et, et, et il dit que quand, when you hit it in scale, you find the framework. Et, et bon, c'est ça qu'à que un certain point, on veut aller plus loin avec Django, mais on ne veut pas vraiment plus de, customiser beaucoup de choses, mais avec une avec un projet que soit peu annulé, on peut le customiser et vous allez aller sur pourra pour voir vraiment euh, si si si euh, si gens si une euh, si, euh, utilise Floss etc. Mais le mot de la fin, c'est que ils ont switch à, à, à un truc à un truc Floss et c'est ce qu'il voulait, j'ai apporté à Modified, Django. Bon, je... bah, très bien, mon cher Abdour. Il n'y a pas eu d'autres questions pendant que tu présentais cela